comment Rose en Titanic vous a donné inconsciemment envie de fumer. Chaque semaine, je décortique une scène anodine de film contenant une cigarette et je vous explique les informations toxiques sur le tabac que votre partie inconsciente en a inconsciemment tirées. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une scène banale du film Titanic que vous avez probablement oublié et qui est pourtant riche d'enseignements sur le tabac. Dans cette scène, la jeune Rose assiste à un déjeuner barbant en compagnie de sa mère et de son futur mari. Elle va alors sortir une cigarette, et même si elle va finir par se la faire confisquer, cette scène anodine de quelques secondes va pourtant vous transmettre plusieurs messages toxiques sur le tabac. Le premier de ces messages est que la cigarette permet de se donner de la contenance. Depuis le début de la scène, les hommes parlent entre eux, Rose est totalement transparente, et en une simple action, lorsqu'elle va allumer sa cigarette, elle va devenir le centre de l'attention. En voyant cette scène, votre attention va donc en conclure que la cigarette vous permet de vous démarquer et d'exister. Le second message toxique sur le tabac concerne l'identité de rebelle que la cigarette confère à un fumeur. Ici, Rose en fumant s'oppose à sa mère. Elle fait donc quelque chose d'interdit et ne va pas se priver de le lui montrer en lui crachant sa fumée à la figure. De cette simple scène, votre inconscient enregistre que fumer, c'est transgresser les interdits et que ça vous donne un côté bad girl ou bad boy auquel vous cherchez forcément à vous identifier. Pourquoi forcément Parce que tout le monde cherche à sortir du lot et quoi de mieux que de faire ce qui est interdit pour se démarquer. Enfin, le troisième et dernier message que véhicule inconsciemment cette scène sur le tabac concerne la symbolique de pouvoir associée à la cigarette. Nous venons de voir que le simple fait de fumer permet à Rose d'exister et de s'affirmer. Et lorsqu'on lui arrache sa cigarette, c'est comme si on la remettait à sa place et qu'il ne lui restait plus qu'à reprendre son rôle de petite fille chétive. Votre inconscient associe donc la cigarette à un objet de pouvoir, un artifice qui rend grand, qui rend fort, qui rend beau, qui donne de la confiance en soi et du charisme. Des scènes comme celle-ci, vous en avez déjà vu des milliers. Pas étonnant ensuite que la cigarette soit associée pour vous à toutes ces croyances. Êtes-vous d'accord avec mon analyse Dites-le-moi dans les commentaires.